Si on a compris ce que c'était la diversité végétale, il faut accepter la diversité humaine. La diversité humaine, c'est quoi C'est accepter que les autres ne pensent pas comme nous. C'est son droit de ne pas penser comme nous. Et c'est ce qui fait notre richesse, quelque part. Et je dois vous dire que ceux qui sont dans l'opposition par rapport à ce qu'on fait, que vous voyez ce que j'ai rencontré des oppositions, mais grâce aux oppositions que j'ai pu rencontrer, c'est ce qui m'a rendu créateur. Sinon, on ne se construit pas. On se construit par rapport aux oppositions qu'on a, comprenez-vous les oppositions que j'ai eues, ben, c'était normal, ils n'avaient pas compris le blé. Les oppositions que j'ai eues, ben ils n'en voulaient pas, ils me l'ont dit. Ils sont trop grands et blés, ils sont trop tardifs. Ben, oui. Il ne faut pas essayer de supprimer le gars qui a complètement une opposition avec vous. Seulement ce que vous devez, et c'est ce qui m'est arrivé de faire. J'accepte que tu ne sois pas de mon avis, mais ce que je te demande c'est qu'on se respecte. Je te respecte dans ta condition de penser, dans ta condition de faire, accepte que je fasse. Voilà. Et c'est ça c'est ça la polarité, voyez-vous. Et ce n'est pas pour dire que l'autre est dans le mal, non. Mais il faut accepter cette différence qu'on a, c'est ça la polarité. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? la polarité Elle est là. Il faut savoir qu'on vit dans une polarité des énergies positives, des énergies négatives. Des énergies de, de vie, des énergies de mort, du chaud, du froid, du positif, du négatif, de l'homme, de la femme. Mais ça, c'est inséparable. Et dire qu'on va supprimer totalement ce qui nous... Disent, non, c'est l'existant, il faut cohabiter ensemble. Le négatif est lié au positif, c'est ce qui fait le mouvement. Et ça n'est pas de faire la guerre, parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature tout le temps. Tant que j'ai fait la guerre à la nature... C'est que je n'acceptais pas le pouvoir, Je voulais faire la guerre. Mais sans me rendre compte. Je faisais la guerre sans me rendre compte. D'accord Et là maintenant, il faut arrêter de se faire la guerre entre nous. Déjà entre nous les hommes. Et bon ben, il, faut, il faudrait qu'on ait déjà des députés comme on dit, ou des présidents. Mais les députés, ils sont élus par la base. Et le premier travail, mes chers amis, c'est à la base qu'il faut les faire. Et la base, c'est qui C'est d'abord tout. C'est pas les autres, c'est nous. C'est un travail de recherche. C'est le travail de l'ego, quelque part. Et c'est ça, la société de demain. Est... Qui est déjà en place Pour moi, elle est déjà en place. Vous savez comment qu'elle est en place bah, Parce que tout simplement, moi, déjà, moi, j'y crois. Et la société, c'est qui C'est d'abord nous, c'est pas les autres, c'est nous. C'est pourquoi je dire, le travail, c'est d'abord moi que j'ai à faire. Et celui-là, il est fait. Et c'est cette lumière qui m'habite. C'est celle-là qui me fait vous parler aujourd'hui, qui ne m'appartient pas, qui est la même que la vôtre, qui est la même que, que vous. Et c'est cette lumière-là que moi, que je sais que je peux faire parler chez moi et que vous pouvez faire parler chez vous. Mais ce n'est même pas moi qui vais la faire parler, c'est à vous de, de la faire parler chez vous. Parce que vous avez, je n'ai pas la réponse pour vous, mais vous avez la, chacun a sa réponse pour soi. Voyez. Et c'est ça qu'il faut absolument découvrir. L'éveil des consciences La vie c'est un combat mais c'est d'abord le combat avec soi-même La purification de l'être humain n'est pas facile elle est dure mais on devient vachement costauds vachement... mais faut il soit... faut accepter nos, quatre, nos bâtons, il faut accepter nos cannes il faut accepter, je dois vous dire nos... Ben, elle est obligée de compenser un petit peu de pour s'éclater quelque part. Vous comprenez c'est ça. Il faut l'accepter. Il faut accepter aussi nos défauts. Parce que je vous dis d'accepter la différence des autres, mais il faut accepter nos différences chez nous. Il faut accepter nos défauts, les regarder en face. Vous comprenez Et en sourire quelque part. Il faut sourire de nos, de nos défauts. Vous comprenez ça C'est une démarche continuelle. Hein. Elle n'est jamais finie. Hein. Quand on parle de ça, on ne peut pas mentir. Et ça, c'est mon travail. Et je n'ai pas encore gagné. Et moi, je suis encore tiraillé. Même à mon âge, je suis tiraillé de droite, de gauche, de partout. Mais c'est ça, la vie. Le jour où je ne serai plus tiraillé, je crois que je serai prêt à partir. La semence m'a appris beaucoup, voyez-vous. Si je crois vraiment qu'on peut réussir, c'est parce que vous voyez le grain blé qu'on est en train de récolter en ce moment, il a terminé son cycle végétatif, il s'est coupé de ses propres racines et maintenant il est indépendant. Le grain de blé, il est indépendant, il faut que je vous en montre. Hein. Il est devenu indépendant. On croirait qu'il ne vit pas. On croirait qu'il ne vit pas. Et pourtant, si il vit, mais voyez-vous, ça c'est une semence en dormance. La vie est en dormance. Et ce qu'il faut, c'est activer sa vie. Et pour activer sa vie, je sais qu'en tant que paysan, il faut que je le mette dans la terre, humidifié, avec de l'air et de la chaleur. Il faut les quatre éléments. J'ai compris ça de la vie. Et donc, Il faut que j'active la vie. Eh bien, écoutez, chez les humains, ben c'est comme ça. La terre, les plantes, les animaux. Et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir, mais ils sont silencieux. Et pour moi, la semence est endormante chez l'être humain. Et c'est à nous de l'activer. Mais comment le faire est là Si j'ai mon savoir de paysan pour savoir éveiller le grain de blé, à nous, maintenant, être humain, de savoir comment éveiller la vie, mais la, la véritable vie transmissible à l'être humain.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 et pourtant j'aime, tu fais. Et c'est sur le terrain, c'est sur ta ferme. Et ça s'est passé d'abord à mon association. Et c'est ça que je dois, c'est faire découvrir la semence en Normandie ce qui était d'abord dans mon conseil d'administration. C'est là que je me suis mesuré. Mais je dois vous dire, j'ai failli laisser ma peau. C'est là que mes collègues, vous voyez, avec qui j'ai travaillé, ils ont vu que j'allais jusqu'au bout. Ils ont vu que ce que je faisais, c'était pas de la tare, c'était pas de la rigolade. Et c'est là que, eh bien, ils me suivent maintenant. Et je dois vous dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on se mesure. Quand on se retourne, qui avons-nous derrière nous J'estime que dans la vie, voyez-vous, pour moi, nous sommes des locomotives. Où nous sommes le voyageur sur le quai, où nous sommes le wagon, où nous sommes la locomotive. Il faut savoir où on va. Si nous avons la chance de savoir où on va, eh bien nous avons deux voies, moi j'ai deux voies, même à mon âge j'ai encore une locomotive, qui va peut-être doucement, qui va lentement, même, qui va sûrement, je suis sûr. Et ça, c'est à nous de le faire découvrir aux hommes. C'est le travail de, de la loi du partage, jusqu ce qu'on connaît, nous devons partager nos connaissances. Alors maintenant, à nous d'utiliser tout notre savoir,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 Une société de partage, euh, où il y aura toujours des, des gens qui auront des têtes, des, des gens qui n'en auront moins, c'est tous les, les les niveaux sociaux que nous avons, ça fait partie, c'est que vous avez des plantes qui sont beaucoup plus, je ne sais pas moi, dynamiques que les autres. Ça, ça fait partie de la diversité. Mais c'est ça, emmener, euh, si vous voulez, euh, l'homme à réfléchir et puis emmener la société, parce que la nature n'est pas faite pour se tirer la bourre sous le temps. Il faut qu'on arrive à se relier entre nous, même les religions. Si on n'arrive pas à trouver l'équilibre des religions, et c'est ça qui m'intéresse. C'est cet équilibre religieux qu'on voit, de se relier, mais avec soi-même d'abord, et ensuite avec la nature et avec tout notre environnement. Ah, parce que je cherchais, je cherchais, je, je suis un éternel, je suis... Vous voyez, dans tout ce que je fais malgré ça, je dois vous dire que je suis un éternel insatisfait quelque part. Dans notre jardin, euh, ma femme ne voulait pas qu'on mette des engrais. C'est là que ça m'a remis en cause Elle m'a dit au en fait, tu peux le faire dans tes champs, puis dans ton jardin tu ne le fais pas. C'est ma propre, ma conversion c'est ma propre mise en cause par rapport à moi, ce que je faisais. C'est là que j'ai compris, vous voyez, que j'étais là pour nourrir les hommes, que je n'étais pas là pour... Faire un producteur de blé qui livrait la coque, voyez, et qui touchait mon chèque, vous voyez, tout ça. Non, j'ai compris ce que c'était que la nourriture. Alors, si moi je me livrais comme ça, pour... alors là, je, je n'avais pas compris qu'en tant que paysan, j'étais là pour nourrir les hommes. J'avais tout simplement, je livrais mon. Je cultivais mon blé, je le vendais à la coopérative, j'étais payé. Je ne pas... savais pas où allait le blé, vous voyez. On n'a pas. J'ai passé à côté de quelque chose pendant ma vie active. Mais. J'ai fait l'expérience, c'est une prise de conscience que j'ai eue, c'est une remise en cause, c'est ça la démarche de chaque être humain, c'est accepter de se remettre en cause. Moi pendant 30 ans je n'ai jamais pensé comme les bio, non, c'est pas les bio qui m'ont fait découvrir, c'est ma propre démarche, voyez-vous. J'ai compris que j'avais pu ça à faire grâce à l'expérience que j'avais faite.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 J'étais formaté sans m'en rendre compte pour faire la guerre à la nature. Nous travaillons pour, pourquoi sur quoi ces semences-là Eh bien parce que la transmission de la vie, mes chers amis, c'est la semence. Je suis de cette génération-là à qui on a enseigné le nitrate. Comme on a voulu remplacer la nature, eh bien on a mis le nitrate pour aller plus vite. Ça a été tellement euh, un explosif pour la nature que les anciennes variétés que mon père faisait, puisque mon père cultivait les anciennes variétés, eh bien on les a mis par terre, elles sont tombées, elles, elles, ce qu'on appelle, elles ont versé, elles étaient complètement à plat au niveau du sol, et on n'a pu plus les récolter. Donc on est obligé d'abandonner immédiatement ces variétés-là, avec les nitrates. Nos chercheurs, ils ont trouvé la technique de raccourcir le blé, c'est-à-dire de les croiser, les, les nanifier, les rendre très courtes, pour pouvoir supporter les nitrates. Et à partir de là, on a pu mettre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 il fallait mettre 4, 5 à 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc, on plafonnait les rendements et puis euh, là, on sentait que la, terre, la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et euh, si nous, euh, ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse à partir de là, sinon, la foire était. Je me dis, je n'ai plus d'autre solution, j'ai 55 ans, maintenant, il faut y aller, il faut reconvertir. Et je me donnais, on s'est donné 7 ans pour reconvertir la ferme, parce qu'il a fallu la rendre viable, parce qu'on ne savait, savait plus faire l'agriculture bio que mon père faisait. Quand vous croisez vous-même, les croiser, c'est un, un mariage forcé. Et il y a un pourcentage de croisement naturel qui se fait dans la nature. Et c'est comme ça, de l'agilope d'une graminée sauvage, en passant par euh, euh, ben, les amyloniers, et qui sont très extra pour faire des pâtes, c'est des grains couverts. Ensuite, c'est passé par les, les poulards, c'est passé par les blés durs, et finalement, on est arrivé au blé tendre. Mais tout ça par croisement naturel. Mais ça se fait dans le temps. Et celui-là, ce croisement naturel, c'est un mariage naturel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aime, nous Chacun de nous, pour le comprendre. On aime un mariage forcé ou un mariage naturel Ces énergies positives négatives qui étaient là, elles sont très fines, elles agissent très facilement, d'une très, manière très intelligente par rapport aux hommes. « Ah, vous les hommes, je parle au oh nom des énergies négatives. Ah, vous les hommes, vous ne vous battez plus avec les nitrates, avec le pétard. » On va passer par en dessous on va passer par la terre et par la nourriture. Et tant que notre humanité, tant que notre société se nourrira d'une manière générale avec cette agriculture là ça sera difficile, voyez-vous, de la changer. Pourquoi Parce que ce que je vous dis là, voulu l nous avons voulu l'expérimenter. Et tant que j'ai consommé cette agriculture-là, voyez, notre nourriture, il faut savoir que c'est notre carburant, qui toutes nos cellules, dans nos cellules pensantes et créatrices. Et c'est là que ça se tient. Et tant que je, moi, personnellement, et c'est à mon expérience que je vous apporte,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 Et c'est ça que j'ai le devoir de vous transmettre. Je ne peux plus garder ça pour moi. Et si vous voyez ça aujourd'hui, oui, j'ai 80 ans, je suis à 80 km de chez moi pour être venu faire une boisson aujourd'hui, eh bien, alors, nous travaillons pourquoi, pour sur quoi, ces semences-là Eh bien, parce que la transmission de la vie, mes chers amis, c'est la semence. L'homme, moi, j'ai besoin de trouver une femme qui me fasse découvrir ma féminité. Et puis ma femme, elle a eu besoin de moi pour découvrir sa masculinité. Et je crois que le jour où on a découvert notre polarité intérieure, on n'a même plus besoin de l'autre. Il peut être là, c'est votre compagnon, vous partagez beaucoup de choses avec lui, mais ça n'est plus. Euh, ben, oui, ben je, je ne peux pas vivre sans toi. Non, vous êtes. Euh, vous avez votre polarité masculine et féminine. Et c'est ça l'être humain. Il est capable, il peut être capable de vivre seul, il peut être capable de vivre à deux. Moi aujourd'hui, j'apprécie beaucoup de, de, encore à notre âge qu'on vive ensemble. Hein. Le jour où on va se retrouver seul, je ne sais pas, c'est là que je vais me voir si j'ai découvert ma propre polarité, si vous les voyez, si je suis libéré de ma polarité, hein. si je suis libéré de, de ce tiraillement qu'on peut avoir. Mais en fait, c'est ça, la vie pour moi, c'est ça. voilà. On se renforce, c'est considérable, ça. Peut, ça peut se mais avec toutes les équipes de force qu'on peut avoir, entre un couple, dans un couple, c'est clair, mais on a tellement à découvrir. Puis c'est jamais fini, je dois vous dire, c'est jamais fini, c'est jamais fini. <musique> Il y a toujours à découvrir. On a peut-être découvert essentiellement la vie. Tout... La vie est une découverte continuelle. C'est quelque chose de C'est bien, on a de la chance. Mais vous avez beaucoup de chance de vivre cette époque-là. Parce que vous savez, il y a une ouverture de la société qui n'est pas ordinaire aujourd'hui. Se relier dans une loi du partage, dans, une... dans un respect des valeurs, dans un respect des différences, comme je vous ai dit. Dans l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et c'est ça la société de demain pour moi. Et moi, j'y crois fermement. J'y crois parce que. Je veux le vivre autour de moi. J'ai voulu le partager avec vous aujourd'hui. Et je vous accepte comme vous êtes. Et vous vous êtes là pour faire le même travail que nous. Notre travail, c'est sur le terrain. Tant que moi sur le terrain. Vous avez vu, dans les blés, avec les paysans. Mais d'abord, sur notre plateforme, que j'aurais beaucoup aimé vous emmener. Parce que là, je vous aurais fait vibrer sur la plateforme là-bas. <rire> Ça, c'est clair. Et là, je n'aurais plus besoin de parler. C'est elle qui aurait parlé. Là, je suis obligé de parler parce qu'on est dans un endroit. Mais quand je vous ai emmené là-bas, avec les couleurs, bien, vous serez... On n'aurait plus besoin de parler, c'est la nature qu'on allait parler. Euh, Je vais peut-être beaucoup parlé aujourd'hui, vous savez peut-être de ne rien dire, ça c'est encore beaucoup plus efficace. Avoir simplement la vibration. La vibration. Être.